David sur la rédaction de documents en facile à lire et à comprendre. Donc, expliquez-nous comment euh, ça va être, pourquoi c'est mieux comme ça Parce euh, que, en fait, on a, on a modifié parce que là, c'est trop petit, les, les caractères. caractères, tout ça. On a fait hein, tous les plus gros. Pour, à, à lire et à comprendre. Après, sur l'ancienne euh, invitation, je vois qu'il y avait, bon, la date, et il y avait à 15 h Oui. Hum. Là, est à 14h30, jusqu'à à 5 heures. Voilà. Parce que c'est important, pour vous, d'avoir une date, une heure de fin. Oui. Pour vous, c'est euh, plus clair, en tout cas, que le premier document, C'est ça. Voilà, qui existait. Voilà, beaucoup de textes et, et pas beaucoup d'illustrations. Ça, finalement, c'est une traduction, c'est quand on traduit, en fac. C'est-à-dire que c'est une gymnastique, il faut s'habituer à prendre des informations et à, à les retraiter autrement, et notamment avec l'utilisation beaucoup de l'image et des pictogrammes. Oui. Ouais, c'est plus simple. Le plus important, c'est les phrases ou, ou les photos euh, Les phrases le plus, aussi. Je préfère quand il y a les images parce qu'on comprend mieux les, les papiers, là. Mm -hmm. Il faut mettre davantage de photos ou de bon, pictogrammes. Oui. Vous préférez les photos ou les pictogrammes bon, Les photos, même ça. C'est pareil Oui. On a l'obligation de travailler ensemble, de, de, de, de faire un chemin commun. On parle d'eux et en fait ils sont rarement associés. Et là, finalement, ils vont pouvoir être beaucoup plus comprendre beaucoup plus facilement ce qu'on dit et je trouve que c'est bien. Et ça permet de parler la même langue justement, le même langage surtout. En fait, nous-mêmes, on se rendait compte qu'il y avait des phrases que nous ne pas. Et euh, c'était trop compliqué. Et donc, euh, en essayant de la simplifier, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte. Mais comment on va le dire finalement Qu'est-ce qu'on qu qu essaie de dire derrière et Donc, euh, c'était un, un travail... Euh... Maintenant je dirais que ça, ça devient un automatisme et que je l'applique pas forcément pour des brochures ou les comptes rendus de, de nous aussi, mais, euh, mais aussi dans, dans mes courriers et, euh, et dans les mails. Par exemple, moi j'ai l'habitude d'écrire, j'avais l'habitude de taper mes courriers en italique. Lors de la formation, on a appris qu'il ne fallait pas souligner ou écrire en italique. J'ai adapté mes courriers, enfin, j'ai corrigé mes courriers. Mmh. Bon, voilà. <rire> L'information a servi à tout le monde et nous a permis à tous de nous poser les bonnes questions. Une de travail commune. Vous pouvez peut-être aussi participer à la formation de ce cadre là Toi euh... Christophe. Alors je précise que je t'ai réveillé. Euh... David, que vous avez vu intervenir, il est en voyage de noces. Voilà, donc on lui souhaite un, hein, un bon vent. Mais Patrick est là. Je le vois concentré. Patrick, il prend des notes. Euh, je peux te donner la parole, peut-être, sur le fin Tu as envie de dire quelque chose de particulier On se tutoie, parce qu'on se connaît depuis tout tellement d'années, maintenant. Euh, micro, ah Isabelle, oui le micro Ah, ben voilà c'est quelque chose d'important d'avoir des documents euh, euh, faciles à comprendre et, et à lire. Alors, oui, beaucoup. Mmh. Ah ben, J'ai bien réfléchi, il y a des questions qui me reviennent dans la tête. Et avant, on ne pas trop les dessins, les... et là on a bien travaillé avec toute l'équipe. Et là, c'est super bien. Je m'en dois doit comprendre ça. <rire> est-ce qu'il est y a eu je crois que maintenant il y a le droit de vote oui. ouais, c'est bien ça oui oui est-ce oui. Oui. Est qu'il y a eu des documents pour voter qui ont été justement euh, euh, dans, euh, écrits de cette façon là ou pas vous y allez oui. non. Mm -hmm. ça aurait été intéressant dur, mais... oui madame alors... oui. c'est très très très dur pour les votes en ce moment parce que comme il y en a Certains handicapés qui ne savent pas lire, hein, mmh. et bien pour les bulletins de vote, il n'y a pas de... De pictogramme, de, dé... oui, de, voilà. de facilité. Oui. On ne peut pas se repérer. Quoi. En fait, c'est un droit. Euh, oui, on a décrété un droit de vote, mais effect... effectivement, dans les faits, euh, c'est difficile de pouvoir l'accéder. Euh, c'est oui. sûr, même, euh, moi je suis avec la TDI de Carcassonne, mmh. Donc c'est Mme Abardia qui me suit depuis X temps d'ailleurs. Oui. Mais euh, je lui en même que... parlé euh, par rapport au vote. Si elle pouvait m'aiguiller un petit peu, bon, elle n'a pas le droit. C'est voilà. pas simple. Alors Jean-Christophe, comment, comment on fait pour rendre un, un document euh, en tant que graphiste euh, Ça interroge aussi la façon de travailler, j'imagine. C'est une, une sacrée expérience pour toi, je crois. De... Oui, oui, oui. oui, parce qu'il y a une, une particularité, c'est qu'on on travaille avec ce qu'on appelle vulgairement nous, en communication la cible. C'est-à-dire il y a des émetteurs et des récepteurs. Euh, le communicant il va être du, du côté de l'émetteur, mm -hmm. il conçoit la, la communication et, euh, avec une, une cible, c'est-à-dire que cette communication elle est destinée à, à un récepteur. Euh, et là, dans le facile à dire et à comprendre, on conçoit les documents avec les récepteurs. C'est-à-dire, on est ensemble à travailler l'information et à la mettre en forme. Voilà. Donc il y a ce, il y a, il y a ce côté. très collaboratif. Voilà, très collaboratif et singulier de, de, de la démarche de communication. Ça, c'est un, un élément. Et, mais en même temps, c'est-à-dire que ça, ça donne des, des outils simplifiés, compréhensibles par les personnes puisqu'ils ont travaillé euh, à leur élaboration, euh, mais ce n'est pas que, que l'aspect, euh, je dirais, technique. Euh, il y a derrière tout ce qu'on s'est dit ce matin, euh, il, y a, il y a toute la trajectoire du, du travail, de l'émergence de la citoyenneté des personnes. Hein, ce qu'on avait dans, la, dans le travail avec euh, la TDI, euh, qu'on a symbolisé avec des trois couleurs, euh, la, la couleur euh, magenta euh, de l'environnement familial, hein, le, le militantisme familial, euh, L'organisation ensuite euh, des euh, structures associatives, le professionnalisme, euh, et euh, parallèlement le travail de, de citoyenneté, de reconnaître l'être citoyen dans la personne en situation de, de handicap. Et c'est pour ça que la TDI, depuis des années, euh, ça fait maintenant 11 ans, euh, organise aussi euh, ces journées pour mettre dans le, le débat public la question euh, des personnes en situation de, de handicap. Donc ce n'est pas, c'est-à-dire ce travail sur le, le FAC mmh. n'est pas à détacher de toute cette, démarche, toute cette dynamique mmh. parce qu'il euh, ne peut pas y avoir de citoyens, je dirais, libre, euh, de personnes politiques euh, sans accès euh, à l'information. Ouais. On, on parlait de ça, michel <rire> oh Benjamin applaudit. Pas oui, je... ben, tout seul, j'imagine. Ah, <rire> <c 'est... rire> Alors, Michel, quand on parlait du fan, vous me disiez il y a une jubilation à travailler euh, ce genre d'exercice, jubilation des mots, une jubilation de trouver ce territoire commun. Ben, je crois que quand on arrive à, à se comprendre et que les mots reprennent tout leur sens, et qu'on se rencontre, on se rencontre sur le sens des mots, c'est vrai qu'il y a une, une joie à partager. Vous parlez de la peau des mots un moment, c'est l'évoquer. ce... ce Alors, à propos des mots, ça c'est encore une autre notion. Ça c'est... Je ne sais pas tout dire. C'est a dit des choses. Ça, ça c'est dans la, la construction du petit oui. être humain. Hein, C'est-à-dire qu'on on est dans la réalité de notre corps biologique hein, et tout de suite hein, on va être habillé par les mots... Euh, de ce qu'on appelle la constellation familiale, des personnes qui nous entourent, et habillées aussi par tous les codes, les codes sociaux. Voilà. Donc euh, on est une personne biologique, mais on est aussi une personne habillée par le, le langage. C'est pour ça que le, la rencontre dans le langage, elle est difficile, parce que les mots ne prennent pas le même sens pour nous, en fonction de ce qu'on a reçu de notre histoire, de notre culture, alors ce que je trouvais intéressant, enfin, que j'ai retenu, c'est quand quelqu'un, c'est Nadine, non, qui a dit, euh, on, parfois, nous-mêmes, on, on s'embrouille dans des concepts tellement compliqués, on essaie de mettre des mots sur des concepts, et nous-mêmes, ce travail de clarification euh, nous aide aussi à, à remettre les choses à plat. Et, euh, et trouver un alphabet commun, c'est quelque part, eh bien, euh, peut-être abattre certaines barrières entre, entre les personnes et retrouver un terrain vierge où on se dit, ben là, on va trouver de nouveaux codes de communication. Et ça, ça donne justement un rapprochement intéressant avec les personnes. Alors, il ne suffit pas de trouver les, les mêmes mots. Je, re, je reviendrai sur ce qu'a dit Benjamin, c'est la question du, du dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une, une discussion autour du sens des mots. Il faut que, si on veut vraiment que la relation. Sa mort, c'est être dans une vraie rencontre. Il faut que le Falc, c'est une base. Voilà, c'est une base, mm -hmm. et à partir de ça, on peut dialoguer. Voilà. Le dialogue s'installe. Je fais juste. je, je oui. voudrais rappeler quand même que le Falc, c'est une, ça nous vient de, de l'UNAPI. Oui. C'est oui. une, oui. Marque, une oui. marque déposée. C'est-à-dire que n'importe qui oui. ne va pas inventer son propre Falc, ses propres. Oui. Sa propre manière. Oui. Oui les proposer d'images, etc. Hein, c'est si un outil qu'on me... Oui. Voilà. D'accord. Juste je voudrais rajouter donc, oui. sur euh, la marque une API, c'est que c'est une formation, c'est 54 règles, je crois, de mémoire euh, d'écriture, et que qu'on ne, ne peut pas mettre un document avec une petite icône facile à lire à comprendre si des personnes en situation de handicap n'ont pas participé à l'élaboration et n'ont pas validé le document que c'est en train d'être la mode un peu partout de faire des documents euh, en facile à lire et à comprendre. De nouveau, ne mettons pas les personnes en situation de handicap à côté. Vous avez pu voir le, la très belle salle de réunion de la TDI pour ceux qui la connaissent pas. C'est un salon avec cheminée. Donc vous voyez qu'il faut absolument qu'on change les locaux, ça c'est sûr. <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, ne pas oublier la participation des personnes et nous, moi, pour avoir participé à la formation, c'était une leçon de vie parce que nous, on est sur des certitudes. On hein, voilà, on met un pictogramme, ça veut dire ça. Et en a deux personnes en face, dont Patrick dit « mais moi du tout ». Ça, ça veut dire qu'il y a des travaux. Et nous, on a voulu dire emploi. Et donc, on les a écoutés, eux, et on a mis les pictogrammes qui leur parlaient à eux. Voilà. Juste une petite parenthèse en parle de communication, d'écrit. On peut parler aussi de, de films, parce que la TDI, depuis euh, quelques années, euh, nous a permis d'aller recueillir la parole euh, des personnes au plus près. Et euh, Stéphane, j'ai envie de t'embêter à cette heure de, de la matinée. Est-ce que tu... Tu peux nous dire euh, quelques mots, comment, quelle est la démarche à ce moment-là pour aller recueillir euh, la parole des personnes Parce que nous avons des témoignages assez, assez poignants souvent. Bah, euh, <coughs> filmer une personne, pour moi, hein, filmer une personne en situation de handicap ou pas, pour moi c'est la même chose. Mais euh, disons qu'il faudrait réfléchir à aujourd'hui, on est dans une société où on produit énormément d'images. Les images sont instrumentalisées, enfin, peuvent être instrumentalisées, euh, la publicité, euh, enfin, de, de, de, de x manière, Et donc, il faut se poser la question quand on fait, quand on fait des, une image, moi, j'ai une éthique, c'est-à-dire que je fais ce métier depuis un certain nombre d'années. Je pense à. D'abord, je, je connais l'art pariétal, c'est-à-dire les premières images de l'histoire de l'humanité, euh, qui nous permettent de voir euh, des animaux, par exemple, qui ont vécu il y a, il y a 30 000 ans. Donc, j'ai quand même cette filiation, je me pose quand même des questions de ce que je fais. J'ai commencé à filmer en filmant des mariages de gens, donc c'était toujours la même histoire, etc. Mais euh, je me rendais compte que euh, ça, ça a un sens, c'est-à-dire euh, les trois moments de la vie, c'est la naissance, le mariage et la mort. Enfin, l'amour et la mort. Donc là, c'était un peu... Le... Là -là, donc, est Il un est sur des valeurs très morales, Benjamin. Me... Juste, en passant. Voilà. Et alors, les, les personnes en situation de handicap seraient-elles euh, euh, vulnérables et devrais-je les filmer différemment, etc. Moi, j'aime je, je, bien un cinéaste qui s'appelle Bruno Dumont, et qui notamment a, pas mal, enfin, a filmé des gens euh, en situation de handicap. Et lui, il dit, ce cinéaste-là, qui notamment fait, fait tourner des gens qui sont des amateurs, il dit « le cinéma français est racé ». Il veut dire par là que les acteurs, les, les actrices sont euh, normés, déterminés. Et euh, moi, je... je, je C'est personnel. Les, en fait, les gens racés, pour moi, ont un handicap. C'est qu'ils sont racés. Vous voyez ce que je veux dire moi, Je veux inverser le truc. Et les gens qui sont, entre guillemets, en marge de cette normalisation, moi, m'intéresse d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue esthétique. Et je trouve réellement qu'il y a une grâce et vraiment, il y a une grâce des corps des personnes en situation, enfin, de handicap, je vais dire ça, mais disons que des personnes qui n'ont pas ce, ce, ce côté justement normé. Et donc, je filme les personnes de la même manière, et je, je suis très content de pouvoir euh, fixer ces moments, parce que filmer, c'est écouter, regarder le monde, et je suis bien content d'avoir ce privilège. Merci, Et on peut remercier euh, sans faire de Fagormoni, la TDI, qui depuis Serge euh, Loubet et puis sous votre présidence, nous fait entièrement confiance. À la fois pour aller rencontrer vos professionnels et à rencontrer des personnes sur le terrain. On a fait de très belles rencontres. Monsieur Madame Colomer, par exemple. Euh, en totale liberté, en totale confiance. Voilà, Et c'est important pour recueillir une parole authentique. Euh, je vous propose d'aller Poussement sur la dernière étape, hein, vous avez eu envie de rajouter dedans. Euh, sur, la dernière, sur la communication, c'est sympa, on, on avance J'essaie de rattraper le temps que vous m'avez pris sur l'Assemblée Générale. Je juste dire qu'on a mis dans le programme la nouvelle plaquette de présentation de la oui, publique, absolument qui a été travaillée avec les personnes de de et qui est en facile à lire et à comprendre. Voilà. Très bien, merci. Pour aborder juste le, le, le dernier quart d'heure, on va dire, de, de cette matinée, je vous propose de regarder... Euh, un extrait, de, justement, de, de ces paroles qui ont été glanées euh, de l'année depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant à la TDI. On a vraiment des, des pépites, on a vraiment des choses. Euh, en, en repassant ces images, j'ai eu des moments euh, parfois de, de frissons parce qu'il y a des choses très très riches et très fortes. Je vous encourage à aller sur le site de la plateforme de la TDI pour regarder ces, ces reportages. Ce sont juste des extraits. Euh... Si il, a prix. il faut descendre encore un peu. Mmh. L'autre est un autre soir, va aussi il est réfléchi en rentrant tout à l'heure à la maison, et puis et après, normalement, on doit.